Bonjour à tous, Donc, je voudrais apporter un témoignage concernant mon inscription à la formation marathon d'anglais. Donc déjà vous expliquer pourquoi, pourquoi j'ai voulu acheter cette formation et finalement ce qu'elle m'apporte dans le concret. Donc depuis la fin de mes études, depuis 5-6 ans, je rêve vraiment en fait de pouvoir parler anglais couramment tout simplement parce que je pense que dans le milieu professionnel aujourd'hui, c'est vraiment super important. Entre un CV d'une personne qui parle anglais et une autre qui ne parle pas anglais, forcément, il n'y a pas de doute qu'on va choisir celle qui, qui est bilingue. Et puis, je pense que personnellement parlant aussi, c'est important, c'est les voyages. Moi, je suis comme Lauriane, j'aime beaucoup voyager. Et je pense qu'avec l'anglais, on peut, on peut vraiment aller presque partout et communiquer avec, avec les gens de différentes cultures. Et je trouve que c'est vraiment super enrichissant. Donc ça c'est une grande motivation pour moi et c'est vrai que plus tard si je peux apprendre cette langue directement à mes enfants je pense que c'est en plus en fait de pouvoir grandir avec le français et l'anglais. Donc voilà mes, mes motivations pour apprendre cette langue et pourquoi avoir choisi cette formation parce que du coup quand on travaille avoir une formation en ligne c'est quand même plus simple. C'est une formation qui est quand même longue sur six mois donc on a une quantité de cours, d'explications et d'exercices alors que si on prend un prof directement à domicile, on aura peut-être quoi Une heure par semaine et ça ne sera pas assez en fait pour, pour apprendre l'anglais. Ce que j'aime bien, c'est que Lauriane, en plus des, des cours qu'elle propose sur papier toutes les semaines, enfin tous les quatre jours, on a un nouveau cours, donc avec du vocabulaire, de la grammaire, des exercices, etc., des challenges à faire, elle nous apprend en fait à, à être en immersion dans notre quotidien c'est-à-dire à lire tous les jours de l'anglais, à écouter de l'anglais, euh, à regarder des films en anglais, euh, à avoir des applications vraiment dédiées qui vont nous prendre 5-10 minutes par jour. Et en fait, tout ça mis bout à bout, bah, ça fait que dans sa journée, on arrive à faire une heure, une heure et demie d'anglais sans forcément s'en rendre compte. Et je pense que pour euh, améliorer en fait une langue, il n'y a pas de secret, il faut être en immersion, que ça soit dans le pays ou si on ne peut pas voyager directement euh, de chez nous. Bah, c'est ce qui va nous faire euh, progresser un maximum. Et euh, la deuxième chose aussi qui est super, c'est que ça va mêler du développement personnel. Euh, Lauriane fait beaucoup euh, de vidéos pour nous expliquer comment avoir confiance en nous, euh, comment débloquer son oral et ne plus avoir peur, voilà plein de petites choses comme ça. Et je pense que c'est essentiel parce que souvent quand on est adulte, ce qui bloque pour parler et pour apprendre une langue, c'est qu'on a peur d'être ridicule, euh euh, on a peur de ne pas se faire comprendre euh, et en fait ça nous bloque alors que c'est bête parce que c'est plus on va pratiquer, plus on va faire d'erreurs, que plus on va pouvoir s'améliorer en fait. On est obligé de passer par cette étape là où, où au début on a une, un oral euh, qui est un peu bof et puis après au fur et à mesure on arrive à s'améliorer. Et je trouve que ça vraiment ça booste et ça donne des clés en fait pour, euh, pour aller encore plus loin. C'est des choses qu'on n'a pas eu à l'école et qui pourtant sont super essentielles. Et après, ce qui est génial, c'est le groupe Facebook fermé, en fait, au marathon d'anglais. Donc on est un petit groupe où on peut se donner des conseils, euh, demander euh, voilà, des, des différentes choses sur la méthode, sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Et c'est vrai que malgré le fait qu'on soit chez nous et qu'on peut se sentir un peu seul, finalement on ne l'est pas parce qu'on est tout un groupe et on sait que si on a un petit coup, si y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut le demander. Et ce qui est super et ce que j'adore, c'est les challenges que donne Lauriane tous les mois. Sur ce groupe, en fait, elle me donne un challenge pendant 21 jours, puisque c'est le nombre de jours qu'il faut pour garder une habitude. Donc ça, ça va être d'écrire tous les jours sur le groupe. Donc on va parler de sa journée. Et puis c'est bien parce qu'on va avoir une interaction avec les autres. Donc c'est quand même plus vivant et plus drôle. Et la dernière fois, c'était faire une petite vidéo comme ça en anglais, raconter sa journée et le poster sur le groupe et moi ça me motive ça me motive vraiment à tous les jours je fais le challenge et ça me motive aussi à la maison à travailler mon anglais, j'ai vraiment besoin de ça et puis euh, il faudrait aussi que je vous partage une petite anecdote c'est que fin novembre j'avais décidé euh, de parler pour la première fois avec un native, une native anglaise, anglaise pardon, euh, sur Skype et en fait à la dernière minute j'ai annulé le rendez-vous parce que ben, j'étais stressée, Tout simplement j'avais peur je me sentais pas capable de parler et juste après ça, ben Yann, elle a le défi justement d'envoyer une vidéo par jour sur le groupe en parlant en anglais de notre journée ou de sujets divers. Donc j'ai fait ce challenge et en fait ça m'a énormément aidé parce que juste après j'ai repris contact avec la native anglaise et je lui ai dit bah, écoute on peut se refixer à notre rendez-vous sur Skype si tu es d'accord. Et en fait bah, j'ai sauté le pas et je pense vraiment que c'est ce challenge qui m'a aidé parce que parler cinq minutes par jour ça paraît rien de faire une petite vidéo. Mais ça devient une habitude et en fait on a beaucoup moins peur ensuite de se lancer et de parler. Et maintenant ça fait au moins 4 calls que je fais sur Skype avec des anglaises. Et ça m'a vraiment aidé à dépasser cette peur parce que du coup avec le groupe non seulement de participer au challenge, on interagit ensemble, on se donne des conseils, on se motive et ça c'est super. quoi. Il y a vraiment des good vibes pour chaque personne et ça nous aide à avancer. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une méthode un peu innovante, plus amusante, plus ludique. Euh, on prend vraiment du plaisir à apprendre l'anglais, chose que j'ai jamais eue quand j'étais à l'école parce que c'était trop rébarbatif, trop d'exercices. Euh, au moins là, c'est du pratique et du concret. Donc euh, bah, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure n'hésitez pas.